Sans compter que t'as un gros skill. C'est bien de ne pas être un psychopathe à 24 <rire> Merci, Mopet. Merci infiniment pour les 75 mois. Tiens, cadeau pour te remercier. Un survivant en crochet. Ça te ferait plaisir. Palette, pour rien. Reviens. Oh non, je... Saute. Non, tu passes par celui-là la palette Ah, oh, ok. Saute. Non, oh. ok. Dommage. Ça aurait cassé la palette grâce à ma paix. Oh non, non, non, non Ok. Partie à droite. Hein. Contrairement aux législatives. He's Johnny <mets> Bah alors... Hmm. Ah! Dis au revoir la palette! Hein. Au moins 4 ans que je regarde de temps en temps tes streams, et je commence à me dire que je devrais commencer, bébé. Tu commences quand tu veux, tu sais. Le tout est que tu le fasses en bonne compagnie, c'est comme toi. Les meilleurs moments, c'est des moments que tu partages avec des gens qui, sont... qui te sécurisent. Aïe, je m'ai coincé, là. Oui, je m'ai coincé. Mais... Bah, soignez-le euh... De toute façon, je vais pas la suivre l'autre. Toi, oui, mais pas l'autre. Merci Sienna, pour les 36 mois. Merci infiniment. Très, très grand merci à toi. Mais non, c'est pas toi que je veux suivre. Oh en fiche de toi, là. Salut, ma tape. Oh. Non, mais non oh, Bon, bah tant pis, t'avais qu'à te caché. Quoi Au bout d'un moment, euh... deux fois Deux fois, j'arrête de te suivre. Deux fois, hein. Au bout d'un moment, tu dis. Euh... bien compris le tueur avait... Capacité à il finit. Alors, oui, il y a des capacités améliorées lorsqu'il nuit. alors oui il a des capacités améliorées absolument en plus de ça des capacités de discrétion et euh, de nouvelles capacités tout court en fait ah. voilà c'est toi que je veux tu charmes <rire> Si tu veux, si tu veux, tu vois, si tu veux. Si tu veux. Palette. Non Ok. Attends. Qu'est-ce fait Oh Bien vu ça Ça, c'est bien vu ce qu'elle a fait. Vous avez vu ou pas le mouvement Elle est descendue des escaliers et elle est remontée. Elle va descendre, elle va sauter. Ok, là elle a pas le choix. C'est moi où t'es malheureux. Hein. Pas assez rapide pour elle. Donc là il faudrait que quelqu'un fasse tomber la palette, ce qui est pas arrivé. Donc là, on est dans, un, euh, dans une partie un peu plan-plan, faut -plan, pas se mentir. Parce qu'on sait pas trop ce qu'ils font, les survivants. Motep pour fêter ce succès de Batman. Eh ben c'est vraiment adorable. Et ça, c'est pour fêter ton fêtage. <rire> Je te remercie a dû un peu la surprendre, soyons nettes, ah ah. alors, c'était intéressant, ah, il y a une perque qui fait qu'elle n'a plus de, de traces de pas, on va faire le tour, Elle fait. Voilà, elle est coincée. Voilà. Elle a attendu, ça servait servir à pas grand chose. Elle a peut-être un dédarde. Elle aurait dû aller tout droit parce qu'il y a une palette. Elle va faire semblant de tomber. Ça aurait pu être son move. Mais c'est dommage pour elle parce que ça s'est foutu. Donc, on sait que les trois sont là-bas. Il y en a un voire deux qui a libéré le survivant, ils étaient à deux pour la soigner. Alors pourquoi je traverse toute la map comme ça Je traverse toute la map parce que si je croise un survivant, t'as son aura qui envoie un signal. Là j'ai entendu le moteur parce que on entend ce qui se passe à travers les téléportations. Et j'ai donc entendu euh, le moteur en cours de réparation. On sait que il y a quoi Il y a un moteur là ou pas Non, il y a que des moteurs en bas. Ce qui est pas bien pour eux. Il y a eu un boom de thème de poser absolument, qui a fait qu'il n'y a plus de traces de pas. On a deux là et un qui est à gauche. On va casser les verrous des placards. On, on sait qu'il y en a un là. Voilà. On le savait. Ah bien joué. Ça a pas servi à grand chose, ça ralentit bien sûr évidemment. Peut-être un dédarde. Peut-être. C'était un bon move ce qu'elle a fait. Je vais la poser en haut. Pourquoi en haut Parce qu'il ne reste plus que des moteurs en bas. Ah, voilà. ah, très bien. Elle avait adrénaline. Elle avait adrénaline. Moi j'ai la paire grand cœur qui fait que quand l'obsession. Euh, quand on répare le moteur, arrivé au moment de l'obsession, arriver à la fin de la réparation du moteur, l'obsession, je peux la mori. Donc, pas de bol. Allez, double pas de bol. Ok. Ça peut être activé. Hein. Ben, je vais peut-être en avoir un troisième là. Là, il part tout droit. Il a un dédarbe. Je peux lui sauver un peu les niches. Si l'autre le couvre, ça peut l'aider. Mais ça va pas pouvoir. Là, il est dans un tunnel. Il utilise toutes les palettes. Je peux le morir en plus derrière lui. Pareil. Je, ce que je fais, c'est que je le force à aller dans le sens inverse de l'ouverture de la porte. S'il tombe, il n'a plus de palettes. S'il tombe, il est mort. Ce qui sera complètement délicieux. Là, il espère que son pote lui vienne en aide. Il vienne en aide, mais... Mais ça va pas être possible. L'autre il est parti. Ah l'autre il a. Il l'a abandonné. Il l'a abandonné. Mais ennemi jurait. Plus Rancœur c'est intéressant. C'est intéressant.